Il y a quelques années, ma vie partait vraiment en sucette. J'étais perdu, j'étais en colère après moi, après plein d'autres. Et puis finalement, heureusement, eh ben, je me suis enfin posé la bonne question. La question qui allait me permettre de vraiment pouvoir basculer, de pouvoir vraiment passer à autre chose. La question qui allait me sauver. Il y a quelques années, j'ai connu une crise existentielle. Mais je m'en suis sorti, grandi, et aujourd'hui, je construis mon bonheur pas à pas. Alors j'ai voulu partager tout ça. J'ai créé cette chaîne, la chaîne Vivre et M'épanouir. Je partage tout ce que j'ai appris. Rejoins l'aventure. Abonne-toi. Ma vie il y a quelques années, ça ressemblait un peu à ça, quoi, un champ de boue, quoi, dans lequel j'étais complètement embourbée, euh, enlisée, tout ce que je savais c'est que la vie que je menais c'était normalement pas la mienne. Je, je sentais bien que ce n'était pas celle que je devais avoir, même si pendant toutes les années qui venaient de se passer, je m'étais battu, et je l'avais construit pas à pas cette vie. Et là, j'avais juste envie qu'elle change. Et puis finalement, un jour, j'ai eu la chance de me poser la question qu'il fallait que je me pose. Et cette question, c'est Thierry, si tu avais tous les moyens du monde, tout le temps, la santé, les moyens financiers, matériels et autres, si tu avais tous les moyens du monde à ta disposition, tu en ferais quoi pour être vraiment heureux Ça, c'est la question qui m'a juste sauvé, en fait. Parce qu'elle m'a permis, permis de me rendre compte qu'en fait, eh ben, je n'arrivais pas à répondre à la question. J'avais des idées, je me disais, tiens, ça serait bien que j'ai ça ou tiens ça serait bien que je fasse ça. Mais quand je faisais mon introspection et quand je me projetais dans la situation où j'avais réalisé cette envie ou cette chose, et eh ben je me disais, ouais mais non en fait ça va pas suffire. Ce que je suis en train d'imaginer là est juste dans la continuité de ma vie actuelle. Or je suis en train de me rendre compte que ma vie actuelle n'est probablement pas celle dont j'aurais besoin pour réellement être heureux et réellement m'épanouir. Et donc me poser cette question là, ça a été magique pour moi parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait. Le problème ne venait pas des autres. Le problème, ce n'était pas mon entourage, mon environnement. C'était pas ça, ça c'était secondaire. Oui, probablement qu'il y avait des choses à changer, mais mon problème ne venait pas de là. Mon problème, c'est qu'en fait, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus ce dont j'avais besoin pour réellement avoir cette vie épanouissante que je méritais. Cette question-là, elle est fondamentale. Si vous êtes, vous aussi, dans une période de votre vie où vous vous posez énormément de questions, où vous vous sentez perdu et vous ne savez pas par où aller, posez-vous cette question-là. Et si vous ne savez pas y répondre, c'est que probablement, vous aussi, vous connaissez un épisode de crise existentielle d'ordre identitaire. Ok, c'est super, mais comment ça vous aide concrètement ça ouais, J'aurais adoré que quelqu'un me vienne en aide et me force à me poser cette fameuse bonne question « Attends, avant que je fasse des bêtises » parce que des bêtises, j'ai failli en faire un paquet et c'est passé à ça. Et donc ce que j'ai imaginé, c'est être cette personne-là pour vous. Si pour l'instant vous êtes dans une phase de doute, si vous connaissez un épisode de crise existentielle, vous devez vous poser les bonnes questions pour savoir de quelle nature est votre crise existentielle. Une fois que vous connaissez la nature, la cause profonde de votre crise existentielle, alors à ce moment-là, il devient beaucoup plus facile de savoir quelles sont les actions à mener pour vous en sortir. Alors comment faire ça concrètement Eh bien. À l'époque, quand moi j'avais le problème, j'ai cherché, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai essayé de créer quelque chose maintenant. Et c'est à votre disposition. Un outil qui, à travers toute une série de questions fondamentales, vont vous permettre de savoir de quelle nature est la crise de vie que vous traversez actuellement. Une fois que vous savez ça, eh vous savez beaucoup plus facilement définir par où vous vous... Dites. Je me prends une branche. <rire> Par où vous devez aller Comment accéder à cet outil C'est facile. Le lien est en description. Vous allez trouver deux choses. Le lien direct vers l'outil. Et... Un lien aussi vers un article qui vous explique en profondeur quelles sont les trois causes majeures d'une crise existentielle comme ça vous allez vous y retrouver avec ça vous avez normalement tout ce qu'il vous faut je suis certain que vous trouvez que c'est super sympa ce que j'ai fait pour vous là et eh bien vous pouvez faire la même chose pour la communauté il suffit pour ça de partager votre propre expérience de la crise existentielle dans les commentaires faites nous savoir quelle est la source profonde de votre crise existentielle et puis comment vous vous en sortez est ce que vous avez mis en place pour que ça aille mieux. j'espère que cette vidéo vous a été utile si c'est le cas remercie et moi en vous abonnant, en cliquant sur la petite clochette et puis n'oubliez pas que pour le reste le bonheur est dans l'action